Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. On va voir comment utiliser le motif de Voronoi qui se situe ici dans Extension, gérer à partir du chemin, Motif de Voronoi. Donc pour cela je vais ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. Je fais apparaître ici dans Objet la fenêtre calque et objet ou objet, ça dépend de votre version d'Inscape. Moi j'utilise la version ici 1.2. Donc c'est pour ça que vous verrez un petit peu des mots en anglais. Donc là ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a un calque 1. Et si je clique ici sur l'outil créer des rectangles et des carrés, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et je me déplace à peu près à 45 degrés, je relâche, automatiquement on voit ici qu'il y a un calque objet avec mon rectangle. Alors, il l'a renommé automatiquement Rec 2087. Pour me déplacer dans mon document, je peux cliquer sur la molette en restant appuyé, puis comme ça je peux déplacer ma page. Je peux zoomer en appuyant sur la touche plus, et pour dézoomer c'est moins. Euh, si vous avez un fond sur votre objet, pour le supprimer vous cliquez sur la croix, et si vous voulez changer ou mettre un contour, avec la molette vous cliquez par exemple sur la couleur bleue, et automatiquement vous avez une couleur bleue pour le contour. On va maintenant aller dans Extensions. Gérer à partir du chemin, et on va faire Motif de Voronoi. On fait Aperçu en direct, voilà, donc là, taille moyenne des cellules, j'ai mis 40, taille de la bordure, 80. Euh, la taille de la bordure nous évite d'avoir des jointures qui ne soient pas belles, en général, euh, si on met 40 ici, on met le double. Enfin, je trouve que ça, ça fonctionne pas mal en, en faisant ça. Donc une fois que c'est fait, j'appuie sur Appliquer, voilà, je peux maintenant fermer cette fenêtre. On va aller ici dans Motif, Motif, et on fait Motif en objet, tout simplement. Alors là ici maintenant j'ai un passe alors vous voyez j'ai eu un gros décalage, donc c'est pas gênant, il suffit juste de cliquer et de venir replacer ici le motif, alors il est très très grand. Maintenant ce qu'on va faire, on va augmenter d'abord la taille du contour, donc je fais un petit clic droit ici puis je vais passer à 1, c'est pas mal, on peut également faire glisser la molette de la souris, ce qui permet d'augmenter ou diminuer la taille du contour. Et si vous voulez vraiment avoir un contour très précis, vous cliquez ici sur la fenêtre fond et contour, vous allez dans style de contour et vous pouvez ici taper l'épaisseur exacte, donc soit en millimètres, soit en pixels, enfin vous avez le choix. Donc une fois que ça c'est fait, donc on convertit. Donc je clique ici sur l'outil éditer les nœuds et je vais cliquer sur cet objet là, sur ce petit picto là. Avant je vais faire apparaître voilà, la fenêtre objet, parce que vous allez voir, quand je vais cliquer ici sur ce petit picto, je vais avoir un groupe passe qui va être créé par Inkscape. Je clique et automatiquement il m'a fait un groupe avec deux passes. Donc il y en a un des deux qui va falloir supprimer, donc je vais zoomer, et en fait celui qu'il faut supprimer c'est le dernier là, c'est-à-dire c'est les chemins, il a gardé en mémoire le chemin d'origine. Alors je clique dessus et je peux cliquer sur la, la petite croix là, tout simplement ça le supprime, voilà ça l'a supprimé. Une chose également importante, maintenant ce qu'on souhaite c'est retailler ici notre motif par rapport à notre rectangle qui est là. Alors ce qui est important c'est qu'il n'y ait pas de groupe, et là on voit qu'il y a le petit groupe, donc on va enlever le groupe, pour enlever le groupe c'est très facile, je clique dessus, et je clique sur ce petit picto, ce qui permet d'enlever le groupe. Voilà, maintenant je peux sélectionner les deux objets, en appuyant sur Shift, vous voyez j'ai sélectionné les deux objets, ou alors je peux venir cliquer ici, j'appuie sur Shift, et je sélectionne le rectangle, et après je vais dans Chemin, et je fais Intersection. À ce moment-là, vous voyez, hop, j'ai mon intersection qui est faite. Euh, si je veux un contour qui correspond aux dimensions, donc nos modes objets, euh, bah, je peux venir faire un petit rectangle, là on voit que les dimensions c'est 84, 84, donc je clique là-dessus, je clique, je glisse, en appuyant donc sur CTRL, je peux venir éventuellement retaper les dimensions 84, ici, 84, voilà, ça devrait être bon. Je peux éventuellement faire un rectangle de sélection, cliquer ici sur la fenêtre Aligner Distribuer et venir cliquer sur aligner verticalement et horizontalement. Maintenant, je clique ici sur mon rectangle, et je peux venir convertir donc ce rectangle, comme tout à l'heure, les contours vont être convertis en chemin. J'appuie sur SHIFT pour sélectionner ici le motif de Voronoi, et je fais chemin, et je fais tout simplement union. Vous voyez, maintenant, comme ça, j'ai un encadrement. Je peux venir mettre éventuellement un fond. Ouais, c'est pas mal. On va voir une chose qui est aussi intéressante. Euh, ce motif, donc je le duplique. Hop, Je peux venir éventuellement faire une petite étoile. Je clique, je glisse. Voilà, je mets mon étoile comme ceci. Avec Shift, je sélectionne le motif derrière et je fais chemin. Et je fais comme tout à l'heure, intersection. Bon, par contre, ce que j'aurais pu garder en mémoire, c'est le contour de mon étoile. Donc, je fais CTRL Z. Je clique ici. Je fais édition copier. Voilà, ce qui me permet de garder la forme, l'emplacement de l'étoile en mémoire. Shift, je sélectionne le motif de Voronoi, chemin, et je fais intersection. Et je vais maintenant dans édition, et je fais coller sur place. Donc il va me coller comme ça mon étoile. Je vais supprimer le fond, euh, convertir le contour, donc comme tout à l'heure, je convertis le contour en cliquant là-dessus. J'appuie sur Shift, je sélectionne le motif de Voronoi, et je fais chemin et je fais union. Voilà, ce qui me permet d'avoir un contour. On va voir une autre chose qui, qui peut être intéressante, c'est-à-dire comment faire ce type d'objet. Donc ça c'est pas mal. Donc je sélectionne celui-là. Je le duplique, CTRL D, on peut venir cliquer là-dessus, hop, ça me permet de dupliquer d'avoir un autre objet. Et je vais faire tout simplement chemin séparé. Voilà. je crois que je peux venir enlever la partie extérieure, voilà, ça je l'enlève, je peux le supprimer. Je vais sélectionner tout ça, je vais sélectionner, je vais supprimer pardon, le contour en cliquant sur la croix avec la molette de la souris. Je vais venir sélectionner ici l'outil euh, sculpter. je vais choisir... Décaler la couleur des objets vers celle de l'outil, donc là on voit que l'outil n'a pas de couleur. Euh, si je prends par exemple une couleur orange, voilà automatiquement on voit qu'elle apparaît ici. Je vais augmenter peut-être la largeur ici, je vais mettre à 40. Voilà. Et je clique, je glisse, et vous voyez, hop, la couleur ici elle change tranquillement. Si je mets maintenant une petite couleur verte, je vais mettre une couleur verte ici, voilà. Puis maintenant je vais mettre du bleu, voilà, ce qui permet d'avoir des choses faciles et qui sont assez jolies. Euh, J'ai également une petite chose à vous montrer, il est possible que... Lorsque vous faites un, un motif de Voronoi, comme celui-là, comme on a vu tout à l'heure, avec un contour, et que vous essayez de, de découper, avec un carré par exemple, hop, comme ceci, si je veux utiliser ici chemin, intersection, et eh bien ça ne fonctionne pas. Et eh bien tout simplement, parce que ici dans votre motif de Voronoi, je vais faire apparaître ici en mode contour, on n'a pas des contours, mais on peut avoir des petites formes comme ça, de, de deux petits points, alors il va falloir les nettoyer en, en les supprimant. Et je pense qu'en nettoyant un petit peu ça, donc voilà, j'en ai un autre ici. Voilà, ça devrait être pas mal. Voilà, je repasse en mode d'affichage normal, affichage normal. Je sélectionne mon rectangle et si je fais maintenant chemin, intersection, ça fonctionne. Voilà, donc ça c'est une petite erreur qui peut être corrigée en nettoyant un petit peu tout ça. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.